Back. Ça part, ça part. Space Echo, qui est ce qui part euh, C'est le micro rouge. Euh... Ça part maintenant On en live <rire> Non, on n'est pas en live. Si on en live, Florentin, le technicien de compète. Donc, merci Florentin. Donc, on est toujours au festival OA, donc en direct sur la web TV du Cap Nord-Est. Et nous recevons oh, les... Je sais pas. <rire> Tu ne tu sais pas qui Mais, mais si, <rire> les Pony Pony Run Run. Ah mais, mais ton voilà. prénom surtout, présente-toi ah, oui, Excuse-moi. Tu voilà. sais plus ses Je suis branché Oui, tu es branché. Ah, mais elle est gaétan. étant. oui. Voilà. Donc vous êtes officier à l'OA et donc nous on est une web TV euh, avec des adolescents, donc c'est un projet de jeunes et donc euh, on fait de euh, la web TV avec des jeunes et euh, on, est, euh, voilà, on fait des, deux trois festivals comme ça etc. Et on a aussi un studio sur notre territoire, un petit territoire de 22 communes et on s'amuse à faire des informations. Et donc on a la chance d'être officier à l'OA euh, ce soir et donc et d'interviewer les Pony Pony Run Run qui sont Super projet euh, Qui sont, ouais, qui bon. sont à l'apéro quoi Qui sont à l'apéro Non bien. mais très bien Non mais il n'y a pas de souci. Et euh, donc Première question peut-être euh, Pourquoi vous êtes venu au Festival Oa Qu'est-ce qui vous a Parce qu'en fait il y a un concept derrière ce festival-là On en s'est renseigné un peu sur le concept Mais okay. après euh, Est-ce qu'on a tout saisi à 100% Je ne sais pas mais ça, ça, en fait, c'est euh, toute la programmation du début de la, de la journée, c'était des gens qui ont euh, fait un appel justement à des likes et tout sur, sur les réseaux, c'est ça quoi, Exactement. Pour, ouais. pour valoriser un peu leur place potentielle dans le et, festival, c'est ça Et potentiellement, les futurs festivaliers ouais. ont ouais. voté pour tel ou tel artiste. C'est Ce génial comme concept aussi. Et donc, euh, voilà. ah ouais, moi, je trouve ça ouais. cool aussi, euh, franchement. Voilà. Donc, alors, les Pony Pony Run, du coup, de, depuis quand vous officiez Réellement. Enfin, un petit ah, Moi peu de je temps. vous ai vu avant. Euh, bah on allez. a commencé ce projet-là, on a fait de la musique depuis gamin avec Amael. Au début on faisait plutôt même du métal à un moment, tu vois, comme quoi. D'accord. Tout est possible. Et, euh, et on a commencé Pony en 2005. Donc autant dire que ça fait long, hyper longtemps en fait, quand tu vas ouais. rétrospectivement. Dans, dans quelques années, c'est les 20 ans du projet. C'est barjo, non Oui, enfin, fêter donc. ça. Ouais, c'est flippant. Je sais pas s'il faut fêter ça ou pleurer dans un coin, mais. Tu vois, non, en fait... Fêter ça, c'est mieux. <rire> Voilà donc en gros ça date de ouais, 2005 après on a commencé à tourner un peu et puis euh, la suite ensuite quoi. D'accord Arnoun et Nouvelle-Pied-Vidado, je vous l'ai déjà répété, ouais. euh, est-ce que c'était le business plan à la base ah, non, de devenir artiste musicien Non de, de faire de la musique oui, de survivre avec la musique c'est-à-dire de pouvoir euh, tu vois, voyager, bien manger et dormir chez des gens c'était l'idée. Ce n'est ouais. pas de faire un boulot spécifiquement de ça, parce que je pense que si tu veux faire de l'argent dans la musique, bah, tu as fait le mauvais choix. Ce qu'il faut, c'est vouloir faire de la musique pour l'amour de la musique, et peut-être tu en feras de l'argent après. voilà Mais c'est pas un but en soi, la réussite, et puis surtout euh, gagner de l'argent, parce que le but Premier c'est quand même de partager quelque chose et c'est un moyen d'expression comme un autre. Et l'idée vraiment c'est de partager je pense. Ouais de base, on n'a pas, pas vraiment par... de business plan. Ah ouais, c'est a... plus la quête du plaisir, de ouais. l'envie et c'est de pouvoir faire exister des choses et se donner à fond pour le pousser le plus loin possible. Et c'est ce qu'on a fait nous toutes les cinq premières années du projet, tu vois, on a fait juste des tournées à travers l'Europe, on gagnait zéro euro. Par contre on pouvait mettre de l'essence dans, dans le camion, on dormait chez les gens, on nous donnait à manger. Et ça... ça a été quoi le déclic en fait, on parle très, très euh, le déclic, lequel, oui. de, de déclic quand vous étiez jeune, euh, se dire euh, ah. maintenant c'est ça qu'on veut faire. Alors ça, ça a, pris, ça a pris le temps aussi un petit peu. Quoi. Au début, on faisait de la musique un peu, on avait pas mal de groupes, on était ados, tu vois. On, ouais. C'était vraiment pour le plaisir aussi d'être de, bah, de, avec des potes et faire de la musique. Et c'est vrai qu'il a un moment, on s'y est mis vraiment à 100%, voire même à 200%, voire même à 1000%, parce qu'on avait envie d'y bah, aller. quoi. Bah, on l'a senti, quoi. C'était pas réfléchi, c'était instinctif. Moi ah ouais, le déclic quand même de l'envie de faire de la musique et d'aller le plus loin possible, c'est quand je suis revenu de vacances et que tu as eu ta première guitare. Ah oui une guitare là où j'étais, moi je devais avoir je sais pas 15 ans, toi 11, ouais. je reviens et il y avait une guitare à la baraque et une guitare électrique et ça je me suis dit ouais c'est cool. Et on a vraiment commencé à écouter de ouais. plus en plus de groupes de rock et à se dire ah ouais quand même. Et ça c'est quand on était gamin. mais après vraiment le plaisir. Ouais, ouais. ouais. voilà, C'était vraiment un que... rêve intouchable aussi à cette époque. Après tu fais toujours de la musique parce que tu as envie de la faire écouter aux autres en fait donc de base tu trouves un moyen d'essayer de communiquer avec les autres après peu importe à quelle échelle, ça peut être 5 personnes dans un public et nous on a fait des concerts devant deux personnes tu vois honnêtement on a tout fait quoi Et c'est cool. cool Alors du coup il y a eu des concerts où il n'y avait pas eu deux personnes Oui mais, bah, oui, euh... oui c'est sûr mais, voilà. mais c'est pas grave en fait ça change pas le... Pourquoi tu fais de la musique en fait Ah vous voilà. le but reste pas forcément de faire du public mais de faire de la musique. Bah, vraiment pas se passer des bons moments avec les gens qui sont là en fait. C'est juste hein. ça quoi. On essaie d'optimiser bah, la fête quoi. Parce <rire> que possible. Des, des fois dans, deux, enfin, dans un public de deux personnes, tu rencontres des super personnes. D'accord. Alors que sur 50 000 personnes, des fois t'as pas le temps de voir personne. Donc ouais, voilà. Au final, ça reste une expérience. Ouais, une expérience Après, c'est pas partage. très rentable de jouer pour deux personnes tout non, le temps. Ça c oui, c sûr que c pour bon. les organisateurs, ça craint quoi. <rire> oui. Complètement. Des fois pour nous aussi. Max, non, il n'est pas là. Et euh, du coup, ce soir, vous n'avez pas encore joué Vous jouez après On sort, ah on vient, on sort de cette Ah, set. vous sortez de cette ah ah ouais, Excusez-moi. C'est pour ça qu'on est tout mélangé dans la tête. Euh, ouais, désolé. On a accueilli la sortie, là. On vient ouais. juste de cette Alors, ouais. Le technicien, vous accueillez la. Enfin, euh, un de mes jeunes. Exactement, il a dit tu y a deux secondes, secondes pour une petite interview. C'est pratiquement. Et ça vous a donné envie de venir nous voir Bah oui, il nous soutient, il nous invite, on vient. Ouais, ouais, on est comme ça. Non, mais ok, ok. Non, mais c'est après, des fois, ça peut être. Ah non, il nous a forcé prend... en vrai, mais bon. Ils a poussé. Allez-y bah les, de... ah, les gars et tout. <rire> okay. Non, non, voilà, c'est. Ouais, okay. en, en fait, Julien, si, je suis, je suis, là, je suis réveillé quand même. Et moi, j'aimerais bien savoir euh, comment, comment ça se passe euh, la création chez Pony, Pony, Run Run. Comment, qui amène quoi, euh, la ligne de basse, ah, la batterie, l'idée. Comment, comment ça se, comment musicalement et comment, comment vous faites, comment vous construisez votre votre musique. Bah, principalement. Euh... Les premières idées, c'est souvent Gaëtan qui les ramène, parce que c'est son projet. Gaëtan, c'est mon petit frère. Bah c'est mais bon. Oui, c'est bah toi, toi, toi qui l'as créé. Voilà, Moi, je suis plus... arrivé, tu m'as proposé, je fais ouais, carrément à fond. Et après, une fois que les idées sont lancées, moi j'écoute, je vois ce qui me plaît, et puis après, quand après on, on discute, un, ouais, un ping-pong d'idées hein. musicales où on échange avec des mots ou avec euh, des on, instruments. Des fois euh... On expérimente juste, on branche un truc, ça fait un son, ça nous fait marrer, on l'enregistre et on parle là-dessus. Tout est une bonne excuse pour créer euh, en fait, un morceau. Quoi. Et l'idée c'est que c'est vraiment aussi une, ouais, une communication, et surtout en ce moment-là, ouais. on est vraiment dans ce truc-là. Et après toutes les formes d'art se mélangent aussi chez nous, en fait. on, est, on est autant dans le visuel que dans le son que dans... C'est voilà. vrai, vrai qu'on est en train de tout réinventer voilà. en, en même temps. C'est <rire> justement ce que, ce que j'allais dire. La musique, ça s'écoute, ça se regarde maintenant oui. aussi ouais. sur YouTube, sur les. Complètement. Et vous, comment, comment ça se passe la, la création du, des visuels musicaux Après, tu vois, quand on était vraiment en train de faire vraiment des albums et beaucoup tourner on avait assez peu de temps pour pouvoir faire les choses que par nous-mêmes. Donc on travaillait avec des avec des gens, des, on faisait des collaborations avec des gens dont on aimait le travail. Donc c'était vraiment de la discussion pour le coup. Ils amenaient un contenu, on essayait vraiment de revenir là-dessus. Amel est assez critique en général ouais, sur absolument. les formes apportées, mais ça qu'à la base elle a généré du projet, on faisait tout à 100% et c'était vraiment euh, bah, faire un max de formes, quoi. Juste que l'univers soit complet, quoi. Que ce soit pas qu'un truc musical, ce soit juste euh, ouais, une, une déclaration d'intention de notre part, quoi. Voilà, mais c'est vrai que même tout, tout au long du, euh, du projet, on avait fait des, des créations de, de graphismes et euh, de vidéos qui étaient ouais. peut-être pas les, les clips officiels il euh, y a un certain temps ni les pochettes, mais euh, on a toujours créé des, des, des formes visuelles. Beaucoup vidéo et, euh, et graphique. En fait, ouais, Une... tous, les, tous les médiums se mélangent. Euh, C'est es ça, ça, ouais. Voilà. C'est le, le mélange de. C est, c est, euh, en fait, tout fait l'ensemble artistique, quoi, Exactement. finalement. Voilà. Euh, quand on se professionnalise, quand on vit de la musique, ça change quelque chose entre le moment où on est dans le garage, qu'on enfin, qu se découvre, et puis qu'un qu seul coup, on se dit, putain, on se regarde, on regarde derrière, on se dit, ouais, on a fait tout ça, et puis maintenant, ouais. on, on, on, on mange avec. Euh, c'est notre art, c'est notre métier. Ouais. C'est quoi Parce que comme c'est des jeunes qui nous écoutent, oui, et on se oui, destine à, à des jeunes, il faut, faut aussi donner en, envie et puis faire montrer des portraits, des gens ouais, qui réussissent, vrai. quoi. Donner ouais. envie. Bah, si tu veux, au moment où tu te professionnalises, en fait, c'est assez, euh, comment dire, hein enfin, tout doucement, ça se met en place. quoi. Tu pars de rien, tu fais ça un peu en dilettante, et après ça monte, ça monte, ça monte. Il n'y a pas de cassure où d'un coup tu es pro. C'est juste que c'est la continuité de ton bah, de, de, de, de ce que tu fais, de ce que tu, ton savoir-faire, si tu veux. Sauf que tu es rémunéré, à, bien sûr, à terme avec, mais... C'est très progressif, il n'y a pas de ah mince je suis professionnel. Non tu fais toujours la même chose pour les mêmes raisons, sauf que l'environnement le, a changé, toujours devant euh, je sais pas des milliers de personnes, avant c'était euh, un peu moins, après tu, tu finis par euh, avoir accès à beaucoup plus de choses aussi pour créer, tu vois, enfin les gens t'ouvrent des oui, portes aussi. Euh, donc en fait si tu veux c'est un processus progressif et c'est en fait. Il y a toujours des choses à découvrir, à redécouvrir. En fait, on jamais à un stade où c'est le sommet. Il y a toujours quelque chose derrière à aller voir. Il faut être curieux, quoi. Et Ton en fait, viseur, il est... est toujours un peu plus loin. Ouais, en fait, ouais. C'est un peu l'étoile que tu suis et puis après tu ça. fais des choses en, en suivant ce chemin-là. Mais la curiosité, c'est vraiment le moteur de tout ça aussi. Tu vois. faut toujours être, avoir envie, et, et essayer des nouvelles choses, quoi. Si c'est pour faire tout le temps le même truc, c'est un peu triste. Et se faire plaisir, quoi. Graf. Vous êtes de quel coin de la France, vous On de est de Brest, de l'ouest. pas Brest, euh, le... Le... Nantes, Angers. On a créé le projet ouais. à Nantes, mais on est né à Angers, Maine-et-Loire. <rire> ok. Voilà. Bah, c'est tout pour moi, merci Julien. <rire> un plaisir. question. C'est vrai que ça fait un, un grand trajet entre Nantes, Angers et Brest. Bah, bah, en plus, moi, j'habite dans les Landes maintenant. Je suis à Osgore, tu vois. Et puis bah, lui, il est à Nantes encore, tu vois. Ça reste l'ouest. Et du coup, faut arriver. À ouais. à se retrouver on reste, on reste vrai... dans l'ouest, je veux dire toujours. Oui, on ouais. reste dans l'ouest. Mais du coup, faut arriver à se retrouver <rire> pour faire les festivals. Mais, et... Exactement. Ok. Bah, ça se fait facile. Mais ça se fait, ouais. Ça se fait. C'est un taf du coup. Bah, c'est pas ça, c'est. Ouais, non, mais vu que c'est tellement un plaisir à la fin, tu vois, donc c'est comme faire un petit voyage pour aller euh, s'amuser. <rire> mais du coup, non, mais c'est une bonne OP parce qu'en fait, dans l'idée, nous, comme disait Maxime, il euh, y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Du coup. Euh, Prendre du plaisir à faire son travail, ah bah que ce soit musicien, dans ou... tous les corps de métier, tu vois, que ce soit boulanger, euh, restaurant, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, c'est tout pareil. Pour, pour nous, c'est comme ça qu'on le voit. Je veux dire, chacun fait du mieux qu'il peut et ouais. essaie d'avoir un max aussi de plaisir dans sa pratique. Il ouais. faut quand même être motivé par ce que tu fais. Et mmh. des fois tout n'est pas forcément comme tu voudrais, mais en vrai, il euh, faut que tu gardes toujours un peu l'envie quoi au fond de toi. C'est ça Il là... faut que tu sois bien, quoi, faut vivre bien. <rire> faut être heureux quoi. <rire> Simplement. Pas mieux. Du coup, c'est le meilleurs conseils que vous pouvez donner à nos jeunes. Franchement, ouais, vraiment, faut ouais, faire tout pour être heureux, pas aux dépens des autres, mais ouais, avec les autres. Voilà. Aussi, voilà, rester droit quand même aussi, c'est important. mais voilà. faut y aller, faut y ah aller, ouais, quoi. Faut voilà. se donner les moyens. Et du ça. travail. Et le ah, bah, travail c'est euh... une forme de plaisir Parce que c'est le chemin pour aller vers là où tu veux aller Donc c'est pas, euh, pas problématique Faut non bosser mais, euh, mais ça, ça se saut... fait avec plaisir Et aussi pas sacraliser oui, l'œuvre que tu fais oui. la chanson C'est à dire tu bosses pas 150 ans sur un seul morceau Bosse 150 ans sur 150 morceaux Fais-les évoluer euh, tout le temps ouais. Fais faire les choses, pas trop garder pour ça Donc ouais. c'est ça l'état d'esprit des, mm -hmm. des mm -hmm. bon mm -hmm. bon Bah Ce soir en tout cas ouais, ouais. <rire> Merci les gars pas Merci de nous avoir accordé 5-6 minutes Etc c'était vraiment cool WebTV Cap Nord-Est TV pour les jeunes Merci les gars Ciao. Super Ciao. Bon Allez. festival Et oui dernière question Ah, ah tu m'as pas coupé Non c'est bon C'est lesquels artistes Que vous voulez venir voir après Ah ben il veut C'est quoi c'est les Marrons Qui jouent après bah, lui Je crois qu'on voulait voir, voir Les Nègues Marrons là. là On peut pas aller gérer... Vous va voir, voir les le premier qu'on peut ouais. voir déjà, et après on va voir tout ce qu'on peut découvrir. Et vous êtes là demain aussi pour voir. Non, non, on, rentre, non, euh, non vous on retourne dans le dans l'Ouest lointain. Dans l'Ouest lointain, non, c'est pas si. On bon va vous ça. laisser le soleil quand même. <rire> voilà, merci de laisser nous le soleil. C'est vraiment. Ouais, cool. ouais, J'espère. Je merci les gars, et puis bah bon fin de festival. C'était vraiment cool d'être venu chez nous. Merci. Ciao. Ciao.